le débat circule dans plusieurs groupes oh j'ai une carte BA, oh j'ai une carte BIA oh le retrait n'est pas passé, oh le retrait est passé et si et ça mais alors on se pose la question pourquoi est-ce que GIT n'accepte plus les, les cartes qui n'ont pas été délivrées directement par eux déjà je tiens à rappeler pour ceux qui ne le savent pas ou qui le savent déjà, je réitère encore je suis partenaire agréé UBA pour la vente et la recharge des cartes Visa prépayées. Et dans mes vidéos, j'ai l'issue de cela clairement. Alors, dans une de mes vidéos, nous tous à la recherche des solutions pour les retraits parce que on ne on réussissait pas à avoir euh, les cartes liées parce qu'il y en a qui ont commandé six mois, 8 mois et n'ont pas reçu. Et donc, ce problème de pénurie de cartes handicapées beaucoup plus ceux-là qui sont à l'étranger. Alors imaginez, vous vous allez amener quelqu'un dans une opportunité, il est à l'étranger, vous êtes jeûné parce qu'après peut-être qu il va même vous dire « mais c'est quoi cette arnaque là où on ne peut pas faire des retraits ?» Et vous, vous savez que ce n'est pas une arnaque. Alors vous avez le souci de faire comprendre à la personne que non, vous pouvez faire vos retraits, vous cherchez des solutions. Chose que moi j'ai eu à faire. Alors je me suis dit « bon, je vais tester un retrait avec une de mes cartes prépayées. » J'ai testé le retrait et c'est passé. Et j'ai fait une publication en disant « voilà, apparemment c'est possible. » Et plusieurs ont fait des retraits, ils ont reçu, sur deux mois pratiquement, ils ont reçu les retraits. Alors aujourd'hui, je dis encore, aujourd'hui, j'ai été à décider de ne plus créditer les cartes qui ne, pas, euh, euh, euh, qui, ne, qui ne sont pas fournies par eux. Pour la simple raison que les gens, je dis encore les gens, plusieurs personnes, les leaders, je ne sais pas, les revendeurs de cartes, qui ont des cartes UBA ou alors qui les ont prises soit je, dans mon entreprise ou dans une autre entreprise partenaire ou même directement à UBA, quand ils partagent l'information, ils la transmettent mal. Alors que je le dis encore, je n'ai jamais, au grand jamais, je n'ai affirmé que les cartes UBA étaient des cartes liées. Mais j'ai dit, les cartes UBA permettent de faire le retrait sur l'IEB, l'IMAL, et ce, c'était ajouté à la panoplie d'avantages que j'avais donné d'une carte prépayée UBA Donc, et je me suis rendu compte que par après, je pouvais aussi faire les retraits sur l'IEB. Alors, j'ai partagé l'information. Maintenant, ceux-là qui ont reçu l'information, je dis encore, personne ne dira que je lui ai affirmé que je vends les cartes de l'IEB, Non, non, non. Quand quelqu'un me dit, madame, il veut une carte de l'IEB, je te dis cache Je ne vends pas les cartes de l'IEB, mais je vends les cartes UBA prépayées mais qui peuvent te permettre de faire le retrait à l'IEP jusqu'ici on reçoit et beaucoup ont reçu. Alors, il savait qu'aujourd'hui les gens ont appelé déjà les cartes appellent déjà les cartes UBA que ce sont les cartes l'IEB, Limal. Non. J'ai été à raison quelque part de se de de, de, de se protéger et aussi de, de s'éviter les problèmes avec UBA. On connaît tous bien euh, l'Afrique et tout ce qui est économie numérique et comment c'est combattu. Donc, il ne faudrait pas que UBA soit confondu à l'IEB yep Liman. Donc, au moins pour le souci de gérer cette différenciation-là, cette différence-là, GIT a décidé d'annuler. Pourquoi Parce que leurs cartes proviennent, les cartes de GIT proviennent euh, de GIT. Alors, ils peuvent gérer le flux qui vient par là. Ils peuvent, être, ils peuvent répondre de cela. Voyez un peu. Donc, je suppose que c'est par mesure de prudence qu'ils ont décidé d'arrêter de créditer les cartes qui ne sont pas de chez eux pour éviter de répondre à quelque chose peut-être qu'ils ne maîtrisent pas. Et tout cela est dû à un problème de communication. Je pense que si les leaders ou ceux-là qui avaient des cartes disaient à ceux-là qui en avaient besoin que non, en fait, il s'avère qu'aujourd'hui, c'est possible de lancer les retraits testés aussi. C'est possible de relancer les retraits avec la carte UBA. Ce que beaucoup ont fait. Et ça a aidé plusieurs qui ont lancé des retraits, qui ont demandé les cartes LIEP. Peut-être plus de six mois ou un an, ils n'ont pas reçu. Et ils ont pu faire des retraits juste pour prouver que non, j'ai été payé vraiment. Parce que le fait que, il faut avouer que le fait que les gens ne reçoivent pas leurs cartes et qu'ils ne puissent pas être à même de retirer leur argent sur une plateforme où ils ont investi, surtout ceux qui sont à l'étranger. C'est eux qui sont généralement les premiers à commencer à saboter GIT. Donc aujourd'hui, il faut qu'on le comprenne très bien. Si GIT a suspendu cela, c'est parce qu'il y a eu un mélange, une confusion. Les cartes UBA ne sont pas les cartes -E des qu'on se comprenne. Mais ça permettait de faire des retraits. Et aujourd'hui, là-même, ce n'est plus possible parce qu'à cause de, de ce Mélimélo-là, ça a été annulé. Ce n'est plus possible, mais c'était possible. Beaucoup peuvent l'affirmer, c'était possible. Maintenant, si aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ceux-là qui ont pris des, des masses de cartes pour les revendre dans le but de faire le business, je suis désolée pour cela. Mais je dis encore, moi, je ne commande pas mes cartes à UBA parce que je fais mon business. Non, je commande mes cartes en fonction de la demande des clients. Et je prends toujours la peine de dire, c'est des cartes UBA qui permettent de faire les retraits. Je n'ai jamais dit que c'était les cartes billets mal. Si vous avez eu à la filmer, à qui vous les avez vendus, veuillez donc à assumer les retours et de faire comprendre aux gens que non. En fait, ça passait. Et de faire comprendre aux gens que non, euh, voilà, c'était juste une mauvaise façon de s'exprimer. Parce qu'apporter confusion, ça peut créer les problèmes. Euh, à UBA. Vous voyez un peu. Donc, pourquoi? Parce que les gens ne savent pas faire nuance Donc, je fais cette vidéo pour être claire. Maintenant, il y en a qui ont pris beaucoup de cartes pour revendre, d'autres me disent, euh, bon, ce n'est pas encore convenu de moi directement avec mon assistante qui reçoit le retour de ça, mais je dirais encore ceux-là qui disent, il faut venir rembourser, euh, ils sont en train de rembourser et tout et tout. Moi, j'ai juste une question à poser, ce n'est pas mon souhait et ce n'est pas prêt d'arriver, ça ne va même pas arriver. Si la structure qui vous permet de faire les retraits, c'est pour ça que je ne vais même pas dire j'ai été parce que je ne veux même pas que ça fasse, je ne veux même pas confesser ça. Si la structure qui vous permettait de faire les retraits avec la carte pour laquelle vous avez payé, cette structure vient fermée, vous allez demander le remboursement de la carte que vous avez achetée parce que la structure a fermé. Soyons un peu logiques dans la tête. réfléchissons un tout petit peu. Si vous avez une boutique, vous vendez les articles, ça sort. Quand ça arrive bien, vous ne connaissez plus l'État. Parce que c'est pourquoi vous avez acheté, vous n'avez pas pu faire la chose. Vous allez demander le remboursement à l'entreprise. Je ne pense pas. Donc vraiment, essayons souvent de prendre notre calme et d'essayer de trouver des solutions pour que ensemble nous puissions euh, recevoir nos gains de l'IEP. Et que ceux-là qui paniquent, qui n'ont pas encore reçu leur carte l'IEP, qui ont commandé comme beaucoup, je vais juste vous inviter à être beaucoup plus patients. Soyons patients, soyons tous patients, surtout mes frères de la diaspora, surtout tous ceux qui sont à l'étranger, qui n'ont pas de carte. Soyons patients parce que j'ai été et en train de travailler pour que les cartes soient mises à disposition de tout un chacun. Donc, pour ceux-là qui pensent que non, j'ai été parce que la plupart, parce qu'ils n'ont pas reçu de retrait ou retraits, donc et ont été rejetés par manque d'informations disent que oh c'est l'arnaque, c'est pas une arnaque. Vraiment, c'est l'opportunité du siècle. Soyons patients et donc j'ai été à nous aider. So, j'espère que cette vidéo-ci est un peu plus claire. Maintenant, si toi alors c'est c'est moi ici que tu viens entendre parler de lierblimale maman, Joss inscris-toi. Bon, au Cameroun, on aime bien dire maman et que ce soit le garçon, le, le, la fille, tu dis c'est ma maman ou oh. so euh, Si l'opportunité t'intéresse, n'hésite surtout pas à laisser un commentaire ou à t'inscrire via le lien en de la vidéo pour intégrer la communauté la grande galaxie lié, là où il est encore possible de rêver et de voir ses rêves se réaliser. Donc, il faut nous suivre pour comprendre. On va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao!